Amis de l'interopérabilité, bonjour Cette vidéo va vous expliquer comment publier sur le web une couche SIG de type raster grâce au serveur cartographique GeoServer. Dans un premier temps, vous allez transférer votre image raster sur le serveur en utilisant l'outil PIDIO. Une fois connecté, vous devez sélectionner le dossier d'accueil de votre image, puis ouvrir l'explorateur de fichiers de votre ordinateur et enfin... Faire glisser l'image dans Pidio. Voilà, l'image est transférée, on peut passer à sa publication. Après, vous êtes connecté à GeoServer. Vous allez ajouter un nouvel entrepôt de type Raster au format GeoTiff. Vous renseignerez son espace de travail son nom, ainsi que l'emplacement du fichier sur le serveur. Voilà. Vous pouvez sauvegarder, l'entrepôt est créé. Dernière étape, nous allons créer la couche en cliquant sur Publier. Pour cette couche, vous renseignerez son nom, son titre, le code EPSG correspondant à sa projection, l'emprise native calculée automatiquement, l'emprise géographique également calculée automatiquement, avant de sauver, on clique sur l'onglet « publication pour choisir le style par défaut. Voilà, vous pouvez sauvegarder. La couche est publiée. Pour vérifier cela, vous allez activer l'outil de prévisualisation des couches. en cliquant sur Open Layer. Voilà, la couche s'affiche. Vous pouvez la déplacer, zoomer. La couche est bien publiée et peut maintenant être interrogée par n'importe quel client OGC. Merci pour votre attention.